Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va retrouver aujourd'hui la généalogie sur les Torrens, et dans un autre temps on fera l'histoire complète des Torrens, mais pour aujourd'hui c'est la généalogie qui prime, et revenons un petit peu sur nos amis les Torrens qui sont apparus à Reign of Chaos, c'est-à-dire Warcraft 3 Reign of Chaos, hein, le jeu de base Warcraft 3. Et c'était une race complètement nouvelle hein, dans la licence puisque globalement c'était une race qui était, euh, vraiment, qui était endémique du continent, de l'ancien continent de Kalimdor, donc le continent ouest. Et pour le coup, eh bien ça s'inscrivait justement dans cette découverte de nouveaux paysages, de nouvelles races dont faisaient partie les taurens qui allaient devenir une race emblématique de la horde. Et les amis, euh, les grands amis des orques, sachant que ça s'inscrivait vraiment dans cette logique de Warcraft 3 qui était de faire en fait tout simplement... Des euh, orques, on va dire plus humains, des orques avec des valeurs, etc. Et le principe avec les taurennes, c'est la même chose hein, c'est des races qui viennent de l'héroïque fantasy, les minotaures, hein, qui sont généralement dépeints comme des créatures ma maléfiques et euh, malfaisantes. Et bien là, on allait retrouver nos paisibles taurennes, beaucoup plus humains, beaucoup plus euh, sentimentaux également. Donc, comme je le disais, une longue vidéo arrive. En attendant, commençons par la vidéo simple, la vidéo beaucoup plus courte sur la généalogie. Avec notamment et eh bien revenons, à, revenons aux origines avec le tout premier ancêtre des taurens actuels que l'on nomme Yungel. Mais attention, ce n'est pas le Youngle de Pandari, Il ne faut pas le confondre avec le Youngle de Pandari, d'où cette silhouette un petit peu euh, spécifique. On ne sait pas exactement à quoi il ressemblait. C'est juste une sorte de race de bovidés humanoïdes, hein, comme nos taurennes actuels, mais avec une forme spécifique. Et on sait que ce sont les descendants d'un dieu sauvage bovidé inconnu. Alors, il y a des théories. Évidemment sur le fait que ce soit probablement Niuzao, hein, le dieu sauvage de Pandari, mais on n'est pas sûr. Et en l'occurrence, c'est eh bien en fait, c'est le seul dieu sauvage euh, beau vidé, donc <rire> c'est le seul. Donc euh, c'est vrai que pour le moment, ça semble être le plus logique, mais ce n'est pas une euh, information sûre. Nous avons donc ensuite ces ancêtres Youngle qui vivaient à peu près, là c'est important, euh, qui vivaient sur l'ancienne Kalimdor. Quand on parle de l'ancienne Kalimdor, on parle de l'ancien continent de Kalimdor. Je ne parle pas cette fois du continent ouest, mais bien avant la guerre des Anciens, avant la dispersion et la grande fracture des différents continents, donc à l'époque où avant, tous les continents étaient euh, ensemble. Et bien à cette époque, les ancêtres euh, Yangol justement vivaient au centre de l'ancienne Kalimdor sous la bienveillance et la guidance de Scenarius, mais ils furent chassés au sud dans un conflit de niche écologique, hein, dans une compétition biologique entre deux espèces, à savoir l'espèce des Yangol de l'époque et tout simplement les trolls qui euh, étaient beaucoup plus compétitifs au niveau des terrains de chasse, au niveau alimentaire, etc., plus nombreux, s'adapter plus vite, etc. Et euh, du coup, eh bien, il, ce qui montre d'ailleurs encore une fois la capacité de développement et d'évolution de la race troll qui avait, du coup, eh bien, chassé, qui avait forcé, sous peine de déclin et d'extinction, et eh bien, avait forcé ces jungles à euh, changer de territoire, partir beaucoup plus vers le sud. Ce qui est quand même une douce ironie de l'histoire étant donné que je veux dire les trolls et les taurennes aujourd'hui entretiennent probablement une des relations les plus fortes dans le monde de Warcraft avec également les orques bien sûr au sein de la horde hein, et ont fondé la horde telle qu'on la connaît à Warcraft 3. Donc c'est assez rigolo de voir ça même si bien sûr c'est pas les mêmes trolls et qu'on remonte à une époque très très ancienne, non datée. Bien entendu, chassés dans le sud par les trolls, ils s'installèrent donc sur les terres euh, contrôlées euh, qui deviendront la future Pandarie, mais à l'époque euh, ça ne s'appelle pas la Pandarie mais c'est la partie sud de l'ancienne Kalimdor, et euh, comme on le disait, bah, ils ont été chassés par les trolls, en s'installant sur ces grandes, euh, ces grandes terres, ils furent finalement, euh, ils ont été au conflit avec la civilisation troll, là ils euh, rentrent en conflit avec la civilisation mogu, j'en profite d'ailleurs pour rappeler que les trolls à ce moment là on ne sait même pas vraiment si c'était vraiment le, les balbutiements de l'empire troll, est ce que c'était les Andalari ou autre, on ne sait pas c'est assez vague mais en tout cas eh bien, ils furent réduits en esclavage plus tard euh, par l'Empire Mogu de Leishen et euh, pour leur capacité à pouvoir soulever des charges très lourdes et servir de sorte de bête de somme, bête de, de trait euh, pour, pour le trait tout simplement pour pouvoir euh, aller dans la logique de grande construction des monuments euh, exceptionnels Mogu en tant que grands bâtisseurs et du coup ils avaient besoin de ces esclaves extrêmement, extrêmement forts, extrêmement euh, capables tout simplement dans la construction et donc les Yongle avaient un statut un peu particulier en termes d'esclaves de la civilisation Mogu. Et au final, eh bien, ils feront partie lors de la révolte de Kang, qu'on devrait plutôt appeler Révolution de Kang, vidéo sur la chute des empires, où, eh bien, l'Empire Mogu va s'effondrer sous le poids des... sous la libération des esclaves, notamment Port d'Arène, Mais les Yongle en faisaient partie, ce qui va aboutir à la chute de l'Empire Mogu. Et donc, eh bien, les Yongle vont se libérer. Suite à cette révolution... Euh, victorieuse de Kang, hein, parce qu'une révolution c'est une révolte qui a réussi globalement, et eh bien certains Yangol plus paisibles vont euh, repartir vers le nord, vers leurs anciens euh, territoires, et euh, tout simplement eh bien, en quête de euh, plus vert pâturage si je puis dire, ils s'installèrent donc euh, très loin au nord, dans les terres gelées euh, du nord, euh, ce qui deviendra le Northrend, près des euh, chaînes de montagnes, des pics foudroyés. Et au contact de cette chaîne de montagnes et de ses alentours, et bien la Forge des Volontés en place à Uldua, va les modifier, ce qui va créer les Tonka. Personnellement, je vais en profiter pour faire ma petite analyse là-dessus, je trouve ça extrêmement con que ce soit la Forge des Volontés qui les ait modifiés et pas juste une évolution naturelle. Le fait de vivre dans des conditions climatiques assez difficiles, assez austères et de vivre dans un climat plus froid avec aussi des aliments, euh, de l'alimentation différente, etc. Tout simplement, l'évolution fait bien les choses, et les Tonka pouvaient, enfin, pouvaient tout simplement être des Young qui se soient euh, très bien adaptés à un climat, euh, plus, euh, plus, un climat plus rigoureux, plus froid. Tout simplement, maintenant il a fallu le côté créationniste à fond les ballons de la Forge des Volontés. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Alors bien sûr... Je pense que si on interviewait les développeurs, ils diraient probablement que c'est un peu les deux, mais c'est un petit peu dommage de devoir tout cantonner à l'œuvre des titans, alors que bah l'évolution fait aussi très bien les choses, et on a des preuves d'évolution sans contact des titans direct, par notamment les trolls. Donc c'était tout à fait possible de le faire. Nous avons un autre groupe de Yngol qui s'installe dans les régions plus chaudes, autour du puits d'éternité, donc vraiment le, le, le bassin dans lequel les ancêtres Yngol euh, habitaient. Et nous avons eh bien, tout simplement euh, le, la redécouverte de Scenarius au niveau de Seiyongol, qui redécouvre du coup, leurs anciennes traditions druidiques et chamaniques. Et petit à petit, eh bien, dans cet endroit très euh, lié à la magie et très fort en magie, puisque c'est pas loin du puits d'éternité, eh ils vont évoluer petit à petit en devenant euh, les Torrens tels qu'on les connaît, qu'on appelle également les Shuao. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une véritable explosion euh, démographique pour ce qui est des tauren puisqu'ils vont, euh, vont avoir euh, la, la conquête de l'ouest hein, sans mauvais jeu de mots ils vont et bien sûr se développer à peu près tout autour depuis l'éternité, d'éternité mais notamment voguer vers l'ouest, vers le, euh, ce qui deviendra justement la Kalimdor actuelle, donc euh, tout simplement l'ouest de l'ancien continent de Kalimdor, et ils vont eh bien, euh, continuer la chasse, la tradition d'élevage, notamment des codos, plus spécifiquement, vraiment la culture taurenne va euh, ba se baser autour de la chasse et de l'élevage des Kodos. Ces grands... Euh, ces grands troupeaux migrateurs, etc. Euh, on y reviendra bien sûr dans la vidéo dédiée sur l'histoire complète des torrens. On précise généralement d'ailleurs que le nom de ces torrens à l'ouest, on appelle ça les torrens de Kalimdor, la nouvelle Kalimdor, mais les torrens de Kalimdor justement pour les différencier des autres torrens que l'on va évoquer juste après, à savoir les torrens au roc. Il y a euh, 10 000 ans, donc euh, les torrens aux alentours du puits d'éternité, hein, vers le puits d'éternité, donc au centre euh, de l'ancien continent de Kalimdor, et eh bien vont rejoindre la résistance Caldo, la résistance Caldorei, à savoir les elfes de la nuit, lors de l'événement de la guerre des anciens, sous la férule de leur chef, qui euh, unifia les tribus, à savoir une Oroch ou une High Mountain en euh, version originale, ce qui va d'ailleurs permettre, donc ils vont être des grands artisans de la victoire de la résistance, de la coalition contre la, la légion ardente démoniaque, hein, les premiers, la première invasion de la légion ardente lors de la guerre des anciens. Et euh, Ulne va être récompensé pour ces différents événements, pour différents actes, notamment son plus grand acte de bravoure qui est le sauvetage d'un dieu sauvage, à savoir Echero, euh, qui euh, va lui, euh, grâce à ça, et bien grâce au sauvetage d'Echero, qui est tout simplement l'élan, en fait, hein, l'ancien euh, de l'élan, il va recevoir la bénédiction de Scenarius, ce qui va lui donner justement ses bois d'élan, euh, enfin, typiques de la population Orok. Donc tous les orocs vont avoir justement ces, ces espèces de bois d'élan. Nous avons ensuite, euh, donc, en l'honneur de Ulne, les tribus qui vont renommer leur terre natale, à savoir High Mountain au rock Sachant au rock c'est un petit jeu de mots, puisque rock est un beau vidé dans, le, dans notre monde, donc la, tradition a fait, la traduction a fait un excellent travail là-dessus pour le Auroc le Haut Rocher, mais en même temps rock, le bovidé là-dessus c'est vraiment très très malin. Et des milliers d'années plus tard, lors des événements de Légion, eh bien, certains, une tribu taurenne, en l'occurrence les Blood Totem, donc les totems de sang, eh bien vont rejoindre la Légion Ardente en devenant les gangres totems globalement. Et euh, c'est pas, pas à proprement parler une race à part, mais vu que la généalogie taurenne à l'heure actuelle est encore assez petite, on va dire, il n'y a pas énormément de différentes espèces. On pourrait redécouvrir des espèces dans les futures extensions, comme on le disait, bah, les taurennes ils ont ils sont pas mal bourlingués, ils ont beaucoup bougé. En plus, la plupart sont des nomades, que ce soit les Tonka, les taurennes de, de Kalimdor. Ou même les young girls, bah il y a vraiment un côté nomade, donc euh, découvrir des Torrens sur des îles abandonnées, euh, par exemple, je sais pas moi, euh, euh, au niveau de tel abîme, etc. Ce serait pas déconnant. Et au final, et eh bien donc les gangres, totems, euh, les gangres Torrens, c'est pas vraiment des, euh, c'est pas vraiment une race à part de Torrens, c'est juste des Torrens corrompus par les, par les démons et ils ont pas survécu assez longtemps pour créer une sorte de, enfin c'est vraiment ils sont arrivés aussitôt arrivés, aussitôt flingués, donc euh, peut-être potentiellement il reste des survivants, ce qui me rétonnerait pas mais globalement ils n'ont pas euh, suffisamment changé pour muter même si on pourrait effectivement dans la définition stricte d'espèce ils pourraient être considérés comme une nouvelle espèce mais sur le papier c'est juste des tauren corrompus D'autres vidéos sur les tauren arrivent comme je le disais on parlera en détail de euh, l'histoire tauren et de l'histoire Yungol hein, pour être euh, plus précis euh, donc euh, leur histoire complète des tauren euh, notamment vis-à-vis -vis de la guerre millénaire contre les centaures et donc ça ce sera vraiment l'histoire complète très longue vidéo sur les tauren et dans je ne sais pas combien de temps et eh bien euh, j'avais prévu de faire une vidéo sur la déchéance des tauren un petit peu comme celle sur les nains parce que globalement les deux races entretiennent une relation un peu euh, euh, miroir j'ai envie de dire d'un point de vue développement entre la horde et l'alliance hein, l'alliance les nains du côté de la horde les Taurennes, qui euh, sont une race emblématique de Horde. et pourtant en termes de développement ça a été euh, ça a été un petit peu euh, calme plat donc euh, sachant qu'il y aura un peu plus de positif, puisque à Dragonflight, c'est arrivé de belles choses pour les Torrens. Donc euh, voilà, on en change. Ça, je ne sais pas encore quand ça arrivera, mais ça arrivera. Merci à tous d'avoir euh, regardé cette vidéo de généalogie sur les torrens, c'est une race que j'aime beaucoup euh, et qui m'a beaucoup marqué, notamment si, vous, si jamais vous aimez les torrens, je vous conseille bien entendu, euh, je peux vous conseiller 2-3 petits trucs, notamment bah, jouer à Warcraft 3 avec le reforge et, les ans, et le mod euh, disponible sur le site internet malganiere.fr. et bien vous pouvez retrouver les modes, euh, le mode euh, de créé par Guito, l'un de mes modos, pour avoir les voix d'époque, et c'est vrai que pour ce qui est des torrens, Warcraft 3 les a mis vachement en avant, que ce soit sur Any of Chaos ou Frozen Throne dans la fondation du retard. Et si vous aimez un petit peu la lecture, euh, bah bien sûr, il y a la guerre des anciens, mais elle est plus éditée. Bon, il y a un petit truc sur les taurens, c'est pas énorme, mais c'est quand même assez important pour la culture taurenne. Et surtout, le livre qui, honnêtement, fait un grand hommage, et j'ai fait, je lui ai consacré une vidéo, c'est Prélude au Cataclysme. Prélude au Cataclysme qui parle beaucoup des torrens, notamment et eh bien de Bane et Cairn, Bluetooth, avec la, la perte de Cairn. Donc voilà, on reparlera aussi des torrens dans la vidéo sur Légion, mais ça, je ne sais pas du tout quand ça arrivera. En attendant, merci à tous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus. Dans le nexus. Mes vieux os me font mal. Si tu vois ce centaure là, en bas, qui t'indique d'aller suivre les réseaux sociaux, notamment de suivre le Youtube, de le liker, ou d'aller sur Twitter et Facebook, n'hésite pas, c'est un gentil centaure, contrairement aux autres. Voilà, c'était Kern qui vous parle de l'au-delà. Au revoir, Chuao.